Salut les amis et bienvenue sur Top Player Podcast, le podcast des joueurs et des compétiteurs de Warhammer 40.000. Aujourd'hui, je suis avec Aimé. Coucou tout le monde Et évidemment, euh, Aimé, Bon, on ne la présente plus et surtout aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler avec Aimé du Codex. Tyrannide. Euh, pour recontextualiser un petit peu euh, cet audio, évidemment il est enregistré donc le, 13, le 30 juillet 2021 et évidemment il prend tout son sens dans une certaine temporalité qui peut être intéressante d'une manière euh, plus ou moins longue selon l'avancée de la version 9 de Warhammer 40.000, mais l'idée est d'avoir à l'instant T un point de vue, euh, là en l'occurrence d'une joueuse qui maîtrise son codex, qui le fait tourner en tournoi, qui a une vision globale et qui va pouvoir, dans un premier temps, nous insérer le codex tyrannite dans la méta et dans un second temps, nous parler des entrées, des datas, des petites combos, de tout ce qui va bien. Je commencerai euh, pour entrer en matière euh, avec toi, Aimé. Est-ce que tu pourrais ouais. nous situer dans la méta actuelle de Warhammer 40 000, le codex Tyrannie. Oui bien, bien sûr. Alors pour moi c'est un connexe de, de, de ventre mou, de milieu de tableau. Euh, on va dire que s'il y a trois tiers, il est nettement dans le troisième, dans le, celui du milieu, donc le deuxième. Euh, si on est un peu plus peaufin, comme la pu l'être euh, Gunhammer, par exemple, je le situerai dans le dans le tiers dans, dans le tiers 3, donc, euh, sachant que le tiers 1 serait le, le top. Le tiers 2, le top un peu moins top. Euh, le tiers 3, le ventre mou. Le tiers 4, euh, là où ça commence à être compliqué. Et le tiers 5, là où c'est pas jouable. Enfin, presque pas jouable, en tout cas en compétitif. Donc voilà, pour moi, le, le Codex est, est, est bien. Enfin, objectivement, moi, je m'amuse toujours avec. Euh, il, en fait, il, il a de très gros, de bons avantages et des, qui sont assez structurants sur le jeu de par la, la facilité à, à scorer des secondaires avec des unités très peu chères et, et en plus dans ce et deux en même temps. <rire> c'est toujours cool. Euh, maintenant, c'est des secondaires qui sont faciles à prendre. On n'est pas dans, un, dans quelque chose non plus de, de qui, qui est propre aux tyrannies. Je veux dire, il y a plein d'armées qui font la même chose pour à peu près le même coup en point pour euh, voilà. Mais c'est un outil intéressant et l'autre. Et aujourd'hui, moi, j'en suis à peu près convaincu. L'autre, l'autre unité qui fait que le tyrannie d'efforts c'est le pack de heavy Pour la simple et bonne raison que si la personne en face ne peut pas gérer cette unité-là, euh, bah en fait, il va se retrouver à avoir une létalité euh, quasiment incontrable euh, toute la partie euh, qui va lui faire très mal. A l'inverse, si votre adversaire a de quoi gérer les heavy euh, assez vite dans la partie, euh, bah en fait, vous allez perdre cet aspect létalité et vous allez instantanément décliner sur le, sur le processus d'attrition qui va avoir lieu pendant la partie. Euh, parce qu'il ne faut pas se mentir, euh, ça c'est le dernier point, on va dire, un peu négatif du tyrannide. Euh, même si les stratagèmes sont bons, le double move, le double tir, le double close, euh, c'est quand même des stratagèmes qui sont un peu passés, on va dire. Il euh, y a des choses qui coûtent quand même, qui sont très très. Euh, ça c'est assez V9, il y a, y, a, y a de gros garde-fous sur les strates. C'est une unité d'infanterie qui peut retirer, c'est un monstre qui peut passer de dégâts 2 sur ses armes au tir. Tout est assez, assez cannassé ce qui est plutôt bien d'ailleurs, mais, euh, mais c'est des stratagèmes qui sont sur des unités qui ne sont pas extraordinaires. Donc, euh, c'est des stratagèmes qui sont forts, mais qui ne sont pas délirants. Maintenant, si on perd les unités sur lesquelles appliquer ces stratagèmes, on perd non seulement la capacité d'utiliser ce strat, mais aussi de la létalité qui va être un peu revue à la baisse. Et, euh, et le problème, euh, l'autre problème tyrannique, c'est les datasheets et, et les profils d'armes qui sont très V9. Euh, très V8, pardon, oui. très, très V8. Et le, on va dire, il y a deux exemples. Il va y avoir l'exemple de, de Datashi qui n'est plus trop à jour, c'est celle du prince. Euh, quatre attaques, force 6 pour un profil type prince démon. C'est quand même assez léger. Euh, on pourrait imaginer un, une, six attaques et ça le rendrait vraiment intéressant. Euh, et l'autre problème d'arme, par exemple, le dévoreur, qui est une arme qui fait euh, associ 6, force 6, 100 PA, euh, dommage 1. Et qui vaut 10 points. Enfin, je veux dire 10 points, c'est énorme en fait <rire> pour six tiers. Pour six tiers, en plus majoritairement sur du 3+, euh, Bon, c'est pas, c'est pas, mais c'est pas extraordinaire. Voilà. C'est des profils qui, à mon avis, euh, seront revus avec le codex V9 et qui au, gagneront en impact. Voilà. Donc, ouais. en fait, le tout ça mis bout à bout fait que c'est un codex qui a deux bons, deux avantages et deux défauts. Euh, et qui, globalement, on retrouve un peu ça dans, dans les codex de milieu de tableau, de toute façon. Euh, des unités très fortes, mais très situationnelles, ou très euh, limitées dans l'armée. Voilà. On voit, on voit clairement que, bah, comme tu l'as dit, les codex qui ont une mécanique V9, euh, le codex V9 d'ailleurs, tout simplement, euh, forcément, répondent plus aux critères de, de, de, de points de victoire de scénario qu'on a avec la V9. Euh, si tu devais positionner, on va dire, le codex Tyranny, si tu, le si tu devais le mettre en compétition uniquement avec des codex V8, tu le situerais ouais. encore au milieu ou peut-être tu le mettrais un peu au-dessus ou un peu en dessous non, Je le mettrais clairement au-dessus. Parce que moi, je vois hein, de manière générale le seul codex euh, V8 qui va, qui va m'inquiéter réellement, sur lequel je sais que j'ai un match-up défavorable à partir du moment où il y a euh, certaines unités, c'est par exemple typiquement un build avec de l'Astra où il y aurait deux Manticorps flat 3. Oui. Parce que je sais que cette unité-là va globalement défoncer les monstres en suite, 8, défoncer euh, mes guerriers qui sont en 3, en flat, enfin en 3 PV, et évidemment défoncer les heavy Donc, je sais que ce genre de, de liste est compliqué maintenant. Si je compare par exemple à de l'Arlequin qui a un très bon codex, le tyrannide a accès à de la saturation, a accès à de l'endurance 8, euh, accès à du smite qui, qui fait mal. Euh, voilà. Si je devais comparer par exemple à un autre codex qui est, qui est pas mal joué aujourd'hui, euh, ça serait par exemple le craft world. Bah, je pense qu'on a largement des outils pour gérer les -World. Mm -hmm. Voilà. Je pense que le tyrannide est, est probablement peut-être. Euh, Bon, après, je ne peux pas me faire des amis, mais, mais euh, moi, je trouve que le codex tyrannide est, est très bon aujourd'hui hein, dans, dans un écosystème V8. Après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, euh, c'est que les codex V8 qui étaient forts ont été revus. <rire> oui. Je veux dire, le SM était déjà bon, a été revu en V9. L'Assista, pareil. mec pareil. Euh, le Drucari, entre guillemets, n'était pas très vu en V8, mais il y a eu un codex. Donc, globalement, les... les les bons codex ont été revus. Voilà. Donc euh, restent les codex un petit peu en dessous ou un petit peu du même niveau que le Tyrannide. Et très objectivement, moi je trouve que le Tyrannide est un très bon codex dans un écosystème V8. Ouais. Le codex Tyrannide en plus a quand même des, des aficionados assez importants, une quantité de, de fans assez importante, euh, parce que euh, bah, c'est peut-être une des... Euh, des, des seules factions auxquelles on, on, on, ne, on ne prête pas une identité humanoïde, on va dire. Euh, euh, c'est vraiment la faction des monstres. Quoi. C est, c est, elle est très particulière, cette faction, et ouais. elle est très originale, je trouve, dans le jeu. Et, euh, et du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes vis-à-vis euh, -vis de la communauté par rapport à cette faction-là. Donc, c'est cool qu'elle soit bien positionnée. Si on devait rentrer un petit peu plus dans le détail euh, des datasheets... Et des unités, ouais. bon évidemment, tu en as parlé. Il y a les hive qui sortent clairement ouais. du lot. Euh, ouais. Après, que, si on devait faire un, un petit top des unités ou qu'on pourrait Tyranny. conseiller aux joueurs, ty, ouais, voilà, joueurs Tyrannide ouais. vers quoi on s'orienterait Pour moi, et au risque de surprendre, la deuxième meilleure unité de tyrannide, peut-être même peut-être même la meilleure, <rire> c'est le Lictor en fait, parce que ce, ce fameux Lictor en fait il sécurise. Même sur des match-up très défavorables, il va sécuriser euh, deux secondaires. en fait. Ce sera quasiment impossible à deny pour votre adversaire. Donc le Lictor, pour moi, par 1, 2, c'est une unité qui est, à mon avis, euh, auto-include en Tyrannide. Donc évidemment, si vous, vous voulez jouer Tyrannide, je pense qu'il faut acheter au moins 1, voire deux Lictor. Euh, ensuite, au niveau des troupes, moi j'aime beaucoup les guerriers de tyrannide pour euh, une raison simple, c'est que c'est une unité qui n'est en fait, pas extraordinaire en termes de létalité, mais à partir du moment où on a assimilé ça, on n'en est jamais déçu. C'est un petit peu, euh, ouais, ouais. Un peu cynique comme, comme raisonnement, mais c'est une unité où je sais, non mais c'est con, mais c'est une unité sur laquelle je sais exactement sur quoi il faut l'envoyer pour en espérer quelque chose, et l'envoyer sur quelque chose qui n'est pas euh, à sa portée sera forcément décevant. Donc à partir du moment où on sait ça, et à après quand on joue un petit peu, on, on le sait, euh, clairement, je sais que si j'envoie... Euh, 5 guerriers de tyranny, parce que je pense que c'est le bon effectif pour les jouer, euh, sur un pack euh, d'armure Gravis, je, je sais très bien que je vais, me, je vais perdre mon unité. Enfin, en gros, euh, je ne vais rien faire en termes de dégâts, et après, il se passera ce qui se passera. Euh, je sais que je ne peux pas envoyer 5 guerriers de sur 3 Custodes, par exemple. À moins de vouloir voler un objet ou dans une autre logique. Ouais. Mais en aspect létalité, cette unité, a son plafond de, de, de proie maximum, c'est la Et je parle d'une système Battle Sister de base. C'est-à-dire que cette unité va bien marcher sur l'endurance faible avec une sauvegarde euh, moyenne, donc on va dire jusqu'à 3, 4, pas en dessous, hein. de plus elle vient chaud, il n'y a pas de PA. Mais le fait d'avoir endurance 3 va permettre de saturer très, très bien en fait. A euh, l'inverse, euh, il faut avoir une, une unité avec endurance 4 euh, et qu'aurait aurait une mauvaise sauvegarde. Par exemple, euh, bah, j'avais l'exemple des orques avant, mais maintenant ça ne marche plus <rire> Euh, mais voilà, une, une unité euh, typiquement, euh, j'ai n'ai pas d'exemple, c'est rigolo, mais euh, euh, une unité ouais, des... en durance 4 aurait une sauvegarde à 4 ou à, ou à 5, c'est encore jouable pour le guerrier pour le, le tyrannide. Et à l'inverse, sa proie favori, bah, ça va être un arlequin hors bulle de Shadow qui fait moins 1 la blesse, ou du Drucari, typiquement, le, le, je veux dire, un guerrier tyrannide va faire très mal à des Serest, euh, voilà, par exemple. Euh, les Gretchen, les Gretchen, c'est merveilleux. Endurance 3, pas de sauvegarde, c'est un truc ça le fait voler. Voilà, il faut le savoir. En fait, cette unité fait ça, elle fait que ça, mais elle le fait bien. Si vous commencez à l'envoyer sur autre chose, eh ben, vous serez déçu, mais entre guillemets, c'est pas son rôle. Donc, euh, moi, j'aime bien le tyrannique Pour moi, c'est la meilleure troupe euh, du Codex à l'heure actuelle. Ouais. Euh, parce qu'en fait, euh, pour les raisons que j'ai dit au-dessus, c'est que c'est une unité qui, qui a son plafond de verre, mais qui, euh, si on ne la fait pas dépasser son son, entre guillemets, son utilisation, bah en fait, elle, elle sera jamais décevante, parce que c'est une unité qui est fiable avec une relance d1 à la touche, euh, qui a 4 attaques, enfin, bon, c'est très cohérent, enfin voilà, okay. je trouve ça très bon. Pour les autres troupes, euh, et notamment euh, Therma, Orma, toi tu en penses quoi Alors moi, les Thermas, je suis pas fan, parce que euh, je, je trouve que c'est une unité de close qui n'a pas d'impact. Donc euh, on, peut, on peut les jouer dans un certain build en, en ninja dojo à base de double move avec le swarmlord ou avec le stratagem mais je trouve que c'est une idée qui, oui, vous allez voler l'objet à votre adversaire, mais vous allez lui donner des troupes, et à moins de jouer 80 ou. Voilà, vous allez faire ça deux tours, et une fois que votre adversaire a pris la table, bah, il va, il, moi, je trouve qu'il va récupérer le delta de, de perte qu'il a eu au début. Ouais. Donc je ne suis pas fan-fan de ce. Il ne faut pas oublier, vous jouez 80 en ma, globalement, c'est déjà 8 points de pas de prisonnier, sauf que 80 en ma, ça, euh, ça vaut 350 points. Donc. Euh... Mmh. Enfin, non, dis vais, tu savais un peu plus, mais, mais globalement, c'est des unités où vous allez, ok, deny les primaires, mais vous allez donner du secondaire. Vous allez donner, par exemple, le kill mort, vous allez donner le pas de prisonnier. Enfin, moi, je suis assez dubitatif là-dessus et j'ai tendance à penser que ça marche pas. Euh, l'orma, j'aurais tendance à dire que c'est du... un peu comme le l'orma, mais un peu moins cher, mais qui va moins vite. <rire> ouais. euh, le stealer alors moi, je ne suis toujours pas fan. Hein. Je trouve que... Même avec la baisse en points actuelle, euh, c'est globalement une unité qui va manquer d'impact. Enfin, je veux dire, force 4, PA-1, aujourd'hui, c'est pas ouf, quoi. Enfin, je veux dire, pour, pour 13 points. Euh, bah, pas encore, ouf. Là, là, on rentre encore une fois dans ce que tu as dit au début, c'est-à-dire qu'il y a un véritable problème d'équipement. Là, pour le coup, on voit que la PA-1 est quand même devenue très, très facile d'accès, notamment au corps à corps chez l'ESM, maintenant chez l'Orc. Donc on peut s'attendre à ce que euh, le, le Gen Sealer, en, une fois qu'il aura ses attachés de V9, puisse, oui, prétendre, possible, puisse prétendre à une PA un peu améliorée que la simple PA-1 quoi. Exactement. Et après les Reapers, moi je trouve que c'est bien. Oui. Euh, ça permet de faible, de faire un quart de table, de, de, de balancer l'ombre la plus noire qui est le stratagème chronos qui oblige l'adversaire à lancer son sort qu'un dé. C'est une unité qui, est, qui, a des, qui, a des, qui apporte des outils à la liste et qui objectivement peut-être est la moi je trouve une deuxième bonne troupe ouais. tyrannide. Euh, donc voilà, après ouais. euh, en autre unité, on ne va pas toutes les faire hein, mais globalement, ouais, ouais. les aviar, j'en ai parlé, donc je ne vais pas revenir dessus moi je trouve que l'exocrine aujourd'hui est dépassée hein. je, je trouve qu'avec les réductions de dégâts euh, ça devient compliqué la force 7 est bien, mais c'est toujours pareil on n'a pas de relance à la blessure, donc les à 3 ça devient, ça devient tout de suite un petit peu hein, un, un petit peu euh, tendancieux euh, le, le, pareil, le strat à 2 PC pour passer dégâts 3 est très bien mais l'ennui c'est que ces 2 PC on sait pas le, le résultat du jet que l'on va faire en fait au moment de la touche ou le tablette. si on se retrouve à faire un jet cramé bah, c'est cool on a balancé deux PC pour faire euh, quatre touches ouais, bon, c'est c'est un petit peu embêtant je trouve qu'aujourd'hui les viardes sont au dessus euh, voilà il est tir... le tiranoflex lance flamme est envisageable même si je préfère autre chose et on va y... on va y venir euh, bon on... on peut pas passer sur tous les toutes les datasheets mais mais moi, je, je suis assez fan du Saiti de Hirodule parce que bon, c'est ce que je joue en ce moment à la place du Dimacharon. Du Dimasharon, Dimasharon j'en parlais aussi rapidement, mais en, en contre-exemple au Saiti de Hirodule. Euh, moi, je trouve déjà que le Saiti de Hirodule, en lui mettant l'adaptation 1 euh, vue à 5 et profil doublé, bah, ça veut ni plus ni moins dire que vos figurines, il faut qu'elles soit 4 PV pour commencer à être en dégressif. Et ça, c'est chiant. <rire> ça, c'est chiant pour votre adversaire parce que ça veut dire que même à 5 PV, le machin va bouger de 12, va mettre 6 attaques sur du 3, plus relance les 1. Peu double close. Euh, le lance-flamme, entre guillemets, il n'a pas de malus quand il est blessé, mais, mais enfin, c'est toujours un coup de lance-flamme dans la figure que vous prenez en overwatch. Et ou au close, parce que c'est une unité qui tire au close. Euh, moi, j'aime beaucoup cette unité. L'endurance 8 fait qu'elle est résistante. Je la trouve plus stable que le, le, le Dima euh, pour une raison que je vais, je vais énumérer après. Et enfin, la dernière chose, c'est que je trouve que c'est une unité qui... Euh, en fait, va dans mon style de jeu, là je vais parler de moi, c'est-à-dire que les images s'arrangent. Je trouve qu'on est toujours un petit peu obligé de l'envoyer au close parce qu'on se dit bah oui mais c'est un monstre qui fait que du close, il faut vraiment que je l'envoie au close, il faut que je l'envoie, il faut que je l'envoie ouais. un... au tir, ce qui est encore plus vrai parce qu'il a une en endurance 7, et en fait ça fait faire des, des erreurs de jeu à mon sens, ça, ça, ça fait faire des conneries, tandis que le hiérodule, bon, ok, je l'envoie, là je me mets, ok j'ai une charge à 8 ou 9, bon, déjà je vais te cramer la figure, et puis au pire, je tente la charge. Si elle passe pas, c'est merveilleux. Et si elle passe pas, c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'au fait, au prochain tour, je suis menaçante avec euh, mon lance lame Et au prochain tour, bah, ça devient une, une unité qui va venir t'impacter. Alors que le Dimash Aaron, bah, vous ratez votre charge à 8. Bon, bah merci, hein, c'est charmant, mais le truc va se faire des montées, quoi. Ouais. Euh, Voilà. Et en plus, il faut jouer un Swarmland à côté pour réellement avoir cette, euh, cette appétence à le catapulter. Donc ça commence à être un combo assez cher pour finalement, je trouve, une un impact pas terrible. Je, je trouve que le Dimash Aaron va avoir tendance à briller contre des joueurs moyens et être assez peu efficace pour, contre des bons joueurs. Par exemple, un bon joueur, il va se placer de telle manière que vous ne pourrez pas placer votre socle dans une ruine pour euh, engager l'unité que vous souhaitez. Ou alors, il va vous payer une vieille transhumaine trans et vous allez avoir un, un truc qui blesse à force 8, qui n'a que 6 attaques, 7 on va dire, mais qui va, être blessé, qui va blesser qu'à 4+, plus mais en réalité, vous avez, 3, vous avez tué 3-4 filles. Et puis, machin est dans les lignes de l'adverse, ad il va se prendre tout les tout, toute la létalité du monde et il va mourir. Et je, je trouve que c'est une unité qui pêche en fait à ce niveau-là. Moi, je sais que je n'ai jamais été trop fan de cette unité-là, je l'ai un peu joué. Euh, J'en étais assez content, je trouvais que ça faisait le taf, mais ça avait un côté frustrant, ça consommait beaucoup de PC. Et, euh, et en plus de ça, ben, c'est entre guillemets, euh, aujourd'hui, il a pris en point. Donc euh, voilà, moi je trouve que c'est suffisamment justifiable aujourd'hui. Euh, donc voilà. Le psy euh, en tyrannide, c'est quand même un aspect assez important du codex, on n'en a ouais. pas trop parlé. Euh, Exactement. Comment, comment tirer la quintessence euh, du, du domaine psychique et des unités psykers du codex Alors en fait, le tyrannide est un petit peu partagé. Il y a deux constructions de liste. En fait, c'est quasiment tous les QG du monde euh, qui sont jouables à l'heure actuelle sont psykers. L'ennui, c'est qu'ils ne sont pas que psykers on a envie de les envoyer au close. Euh, je pense au Lord par exemple, même un prince tyrannide, on a envie, un peu envoie, envie de l'envoyer au close. Euh, voilà, l'ennui le, c'est que vous n'avez que trois choix QG, <rire> donc, euh, donc vous êtes un peu le... enfin, je veux dire, si vous allez vers du psy, ben, il faudra combler ces choix là avec du psy, et c'est pour ça que par exemple le tyrannique prime est, est difficilement jouable parce qu'en fait, ben c'est un QG qui a, qu a pas de psy, donc euh, c'est un peu dommage comparé à un prince à, ou à un broodlord. Voilà. Après, le, le psy-tyrannide était très bon en, v, en V8. Aujourd'hui, on se rend compte que les domaines de magie ont tendance à être plus violents qu'avant. Mm -hmm. Donc, entre guillemets, le niveau du tyrannide au global est, est un peu baissé. Euh, typiquement, euh, on peut imaginer que la déferlante dans un connex V9 permettra d'advance et d'être considéré comme n'ayant pas bougé. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ouais. euh, si vous advancez avec une arme de lourde, vous ne tirez pas. Donc, voilà. je pense qu'il y, y aura des remaniements là-dessus. Euh, voilà, maintenant donc, le connex, objectif, enfin, le, connex le, le domaine est vraiment très bon, euh, je, je trouve que ce connex est bon et on va dire le seul bémol ça serait le, le, le domaine additionnel qu'ils ont rajouté avec le Psychic waking, qui en fait oblige à jouer une certaine flotte ruche et en fait parfois, euh, je veux dire en fait le seul chronos marche vraiment bien. Par exemple, il y, y a un des sorts qui est en gorgon. Donc, euh, tout le monde s'interroge, quel est donc ce sort gorgon <rire> Et ben, en fait, euh, le fameux sort gorgon fait un plus 1 en PA. Et on se rend compte que si ce sort était générique, il ben, y aurait des combos à base de guerriers APA, ou de genestiler à PA-2, euh, des guerriers apa 1 en, en, avec 4 attaques. Ça apporterait en fait, le, le buff de PA nécessaire à cet instant T au moment précis. Euh, voilà, bon, voilà. Sûr, des et outils et intéressants. Et je pense très sincèrement, quand on voit le, maintenant que le Codex Orca deux domaine psy, quand on voit ouais. quasiment la, la, la majeure possible. partie des ressources qui ont été rajoutées dans les Psychic Awakening. Sont, euh, sont réintégrés dans les codex, on peut s'attendre... Alors, le mieux serait d'avoir une, une seconde discipline psy pour le tyrannide et de généraliser ses, ses sorts, mais là, c'est du wish list Après, on, on peut peut-être s'attendre sur un codex V9 à avoir, bah, pour les tyrannides, en plus, quand tu sois juste à flottruche, du trait de seigneur de guerre, de l'adaptation de ouais. la flottruche et là, d'avoir ton petit sort en plus. Ça, ça, Pareil, il ouais. y a un truc qui est vraiment... Dommage avec le tyrannine, même si c'est une mécanique qui est forte, c'est la même que l'Astra, c'est de, de buffer une unité au profil de son trait de seigneur de guerre et avec avoir un stratagème supplémentaire qui permet de le faire une fois, qui permet de buffer deux unités. Ouais. Bah, pour moi, c'est dommage, je trouve, parce qu'un prince tyrannique qui n'a pas de trait de seigneur de guerre, bah, c'est un demi-seigneur de guerre, en fait. Ouais, c est c est clair. C'est un peu dommage quand on voit aujourd'hui, et ça, j'ai pas de doute, ça arrivera, hein, j'en suis à peu près sûr. Mais clairement, on pourrait imaginer des princes tyrannides avec des. Déjà, les traits de seigneur de guerre tyrannides ne sont pas extraordinaires de base, euh, pour être honnête. Euh, mais on peut imaginer qu'ils soient revus. Et on peut imaginer, par exemple, des constructions. À... Et d'ailleurs, j'espère que ça sera dans ce, dans ce... Dans ce genre-là. Mais on peut imaginer des, des princes tyrannides de l'envergure de, de... de princes démons, par exemple. Et quand on voit certaines certaines abominations en Prince des que ce soit en Slanesh ou en Deadwyard, on peut imaginer de belles choses à ça venir. Ça serait ce cohérent, moment. ça serait super cohérent. Voilà, alors... super cohérent. Euh, on, on va continuer sur la, la, la troisième et dernière partie de ce podcast, qui était de, mm -hmm. de s'intéresser un petit peu aux listes de manière générale, sans pour autant rentrer dans le détail et faire l'énumération de, euh, de, de choix de QG, de choix de troupes, etc. Mm -hmm. au, au à l'équipement près. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, vers quoi oui, tu t'orientes en termes de jeu Est-ce que tu as vu un petit peu ailleurs, si tu as euh, des joueurs ou des joueuses dans ton environnement sur le codex Tyrannide euh, Avoir un petit peu d'idées pour ouvrir un petit peu les perspectives de jeu pour les joueurs Tyrannides qui nous écoutent. Ouais, alors, euh, alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que c'est un codex V8. Donc quand on a un codex V8, en règle générale, c'est un peu le symptôme de la V8. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une liste de jouables en V8. Ouais. Et ce spectre s'étant en, en, entre guillemets réduit, euh, et ben en fait on se rend compte que les codex V8 jouent souvent qu'une liste ou une variante de cette liste là. Euh, je veux dire, aujourd'hui, euh, vous jouez une liste Custo, euh, globalement c'est à peu près la même chose. Euh, vous jouez une liste Crawford, globalement c'est à peu près la même chose. Donc on se retrouve, à, enfin toute tyrannie n'échappe pas trop à cette règle là. Les, les unités qui sont bonnes vont rester les mêmes en fait. Euh, voilà. Maintenant, moi je trouve qu'en règle générale, on observe euh, deux tendances euh, en tyrannide. Soit euh, une grosse gunline euh, fond de cour avec du gaunt qui va prendre la map et mourir dessus. Euh, et une grosse gunline à base de 12 high -yard, de 2 exos. Euh, voilà. Après, euh, voilà. ça, on va dire que c'est... la chose qui revient dans toutes les listes compétitives, c'est un, une patrouille chronos avec, euh, avec du tir. Donc soit double high -yard, soit. Averyard Exo, soit un peu plus renforcé avec Double Averyard Double Exo. Globalement, on, ça c'est quelque chose qui est assez commun à toutes les listes. Après, le, on va dire le ventre de l'armée euh, a tendance à bouger. Moi, j'observe que les guerriers ne sont pas ce qui est le plus joué. On voit beaucoup de listes à base de Dormagont, euh, voilà. Et du coup, moi je, moi je suis pas trop fan. Je vois pas mal de listes. En gros, ce que je vois à l'extérieur, c'est principalement du Kraken pour la mobilité, pour cet aspect à catapulter à 20-23 pas les, les unités de Dorma, pour les faire ninja en objet et euh, du Chronos. Voilà, moi je, je trouve que le Leviathan est au-dessus de, de cet archétype, on va dire, un peu Kraken, parce que je, les tables ayant été réduites, euh, ben en fait, il euh, n'y a plus besoin d'avoir autant cette projection, sachant que je, je ne joue pas le, le ninja d'Objo, je trouve que ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Euh, voilà. Moi je joue pas ça, je préfère jouer une armée un peu plus, un peu plus complète, un peu plus complémentaire que vraiment vous voyez mes trucs mourir en espérant deny le primaire et que ça fasse la différence. Moi je sais pas mon style de jeu. Oui. Euh, voilà, maintenant moi je, moi je suis parti du coup sur un build un peu. En fait le, le problème de Kraken c'est que si on s'oriente en tyrannide de, de Clause et exclusivement de close, il ben, y a des armées sur lesquelles vous n'allez pas vouloir aller au close. Euh, typiquement, euh, Drukari, vous n'avez pas envie d'aller au close dessus en tyrannide. Parce qu'il parce qu y a plein de choses, enfin je veux dire, euh, le, le Stiller, ça a beau avoir un com à 10, euh, sur un malentendu vous prenez un fight last, bon bah merci, au revoir quoi. En fait, euh, la Deadward par exemple, la Dead Deadward, euh, c'est pas, pas, pas aisé à rentrer dedans quoi. Voilà, il ouais. faut rentrer dedans une fois qu'on a affaibli au tir. Mais bon, enfin moi je, voilà, je préfère jouer mes listes de manière équilibrée, pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. Et par tous les tableaux, j'entends mobilité via les strats, euh, pour jouer sur le control map, euh, tir sur, sur la partie chronos, également avec les lance-flammes des hérodules, euh, voilà. et sur l'aspect close, dans un deuxième temps, avec euh, une fois que la, la, le tir a fait le travail, etc. Et moi, je trouve que ça fonctionne mieux à l'heure actuelle, parce que pour moi, le tyranny ne brillant ni au tir ni au close, eh ben, en fait, il faut essayer de jouer sur les, les, trois phases les trois phases offensives, à savoir la magie. Le tir et le close pour pouvoir espérer concurrencer ses adversaires. Je suis intimement convaincu qu'un tyrannide full tir ne marchera pas et qu'un tyrannide full close ne marchera pas. Pour moi, il faut vraiment essayer de jouer la synergie des trois phases ouais. pour en tirer quelque chose. Moi, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment ça qui marche en tyrannide. Donc, euh, moi, c'est vers ça que je m'oriente. <rire> Ok. Alors, du coup, je vais te poser une dernière question. On n'a pas abordé, ouais. on n'a pas abordé ce thème sur le Codex tyrannide, Le tyrannide a quand même une particularité, c'est qu'il peut s'octroyer un allié qui est le Gen Stealer Cult. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses Sans rentrer trop dans le détail du Gen Stealer Cult, est-ce qu'il y a des trucs à faire en, en alliant les deux factions euh, Est-ce que tu as vu des petites, des petites choses intéressantes sur le Codex Cult, qui, pour le coup, lui, fait partie du dernier tiers de cette V9 Du dernier tiers, ouais, de, de le dernier tiers effectivement. Euh, je, je pense que c'était vrai dans la méta euh, type résiliente qu'on a pu avoir dans, dans, les, dans les premiers mois de la V9, où il y avait euh, le Custode qui tournait bien, où il y avait de l'espèce marine, où il y avait... Euh, voilà, on va dire que c'est dans cette méta un peu où on n'aimait pas la statue, entre guillemets, on trouvait que ça faisait rien. Je me souviens avoir dit que les dévoreurs c'était nul, alors qu'aujourd'hui j'en joue quatre. Euh, mais en fait voilà, je, je pense que la méta a évolué vers peut-être du, du MSU, et qu'aujourd'hui moi, moi je trouve qu'il n'y a rien que le cul génétique dans ce domaine de gestion de MSU, euh, il n'y a rien à envie en fait de tyrannie, je ne je vois pas, pas d'intérêt. Euh, maintenant, euh, si demain la méta devient un peu plus élitiste, il bah, y a des unités qui sont pas mal chez le culte gène, euh, il bah, no, y a toujours l'option de, de, de ninja les objets hein, je veux dire, euh, pour un PC vous faites retour dans les ombres et vous faites arriver votre unité à trois pas, bon, bah, le mec se fait ninja les objets c'est un peu consommateur en PC, mais entre guillemets, combler, combiner ça avec des au début de partie, vous vous vous, vous, vous supprimez les objets de l'adversaire au primaire et en fin de partie, ou en deuxième partie de partie, vous commencez à y aller chez lui, en lui ninja, les... en lui volant les objets chez lui, en arrivant à trois pas de ses unités. Pourquoi pas Maintenant, je pense que c'est gourmand en PC, peut-être en ressources. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, en termes de légalité, bah, en fait, le culte de gen n'est plus n'est plus fou. Moi, j'aimais bien au début de la au début jouer des packs d'acolytes en, en, en cisaille. Alors, je crois que c'était ça les cisailles. Ah, Ouais, et en fait, ça faisait une unité qui tapait, donc ça tapait globalement au gantelet énergétique, hein, en gros, c'était PA-1, moins... je crois même que c'était... C'était moins 1 à la touche qu'on compensait avec un primus, donc on touchait à 3, relance les 1, et on blessait à force 8 ou, 9, ou 10 euh, en PA-3, dommage des 3. Et ça, on faisait 2-3 attaques par mec qu'on avait comme ça dans l'unité, on pouvait en avoir jusqu'à... Euh... Jusqu'à beaucoup, 8, hein, ouais, jusqu 2, par, de 2, par, 2 par 5, par tranche de 5. Et en fait, je trouvais ça pas mal parce que ça voulait dire que dès qu'on blessait, bon, en fait, le mec ratait une sommeillarde, il prenait des 3 dommages. Et ensuite, dans la foulée, vous lanciez un des vous, 6. Si vous faisiez égal ou supérieur au nombre de PV restants, alors je ne sais plus si c'est égal ou plus, il me semble que c'est plus. Mais enfin, je veux dire, sur un custo qui a même un Alarus qui a, qui a 4 PV, je veux dire, vous lui faites un dégât 2 avec un des 3. Vous lancez un dé sur un 3 plus vous le en quoi. Donc il euh, y avait il y avait cette appétence à, à sortir très fort du gros, euh, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est plus très adapté. Donc euh, moi je moi je ne joue pas avec du culte honnêtement euh, je trouve que c'est trop cher en fait. C'est trop, trop cher en, en, en secondaire que vous allez donner à votre adversaire parce qu'il faut beaucoup de personnages. Euh, c'est trop cher en PC parce que Tyrannide est quand même gourmand en PC. Donc là vous allez obligé vous êtes obligé de payer 2 PC pour euh, la patrouille. Et bien souvent, bah, vous avez envie de payer un PC de plus, que ce soit pour lancer vos sorts à plus 1, euh, pour buffer un perso, enfin c'est tout de suite 2-3 PC d'utiliser de, de, en plus. Et en fait, ces 2-3 PC en Tyrannite, c'est potentiellement un double tir de half c'est potentiellement un, dou un, un double close pour 3 PC, et je trouve que ça apporte pas une plus-value extraordinaire. Ok. Voilà, moi je, je trouve en tout cas. Ouais, ouais, non mais carrément. Bon, bah du coup, on attend quand même impatiemment l'arrivée de ce codex G9, moi j'ai bon espoir quand même euh, que, que ce codex ne tarde pas à arriver, de par le, le charisme de la faction, et puis son, son originalité dans, dans l'univers 40K, je, je pense hein, qu'on qu ne qu devrait pas tarder à l'avoir, normalement. Euh, et puis après, bon, le codex Gen Sealer Cult, on, on, à mon avis, il arrivera beaucoup plus tard. Mais... Bah, moi je, je vais être plus prudente et moins me mouiller que toi, je dirais que le codex tiranier des Cudgenestureurs arriveront oui. <rire> et que lorsqu'ils arriveront... Euh, on sera content. On, on sera content. <rire> voilà. Et, euh, voilà, moi je sais que j'aime beaucoup ce codex, hein, j'adore le jouer, mais c'est vrai que... Pff, bah, moi, je joue, je joue des princes dans ma liste et en permanence, quand je les envoie au close, je suis en train de me dire... Déception. Quatre terre, quoi. Ouais, ouais, bah, un scandale, déception, non, parce que je n'envoie pas mon prince sur, ouais, euh, sûr, sur ouais. Mortarion en espérant lui faire 12 PV. Non, je, je sais que si j'envoie mon prince sur Mortarion, c'est pour faire 2-3 PV max. Voilà. Mais c'est frustrant parce qu'on se dit, euh, eh, vas-y, je pense mes 4D, je fais mes 2 à la touche. Ouais, voilà, c'est la C'est chiant. <rire> c est, c est, c est chiant. Voilà. Mais c'est comme ça, il faut le savoir. Et... Et entre guillemets, je, je joue des princes, donc j'ai beau critiquer leurs leur quatre attaques, je les joue parce que j'en trouve, trouve un intérêt à ces unités-là. Mais c'est vrai que quand on compare à certaines unités, notamment aujourd'hui, quand on voit les monstres qu'ils ont fait en orque, mmh, on a clairement. envie de se dire mais, mais donnez-nous des brous de l'ordre qui, qui closent double fois, qui relancent leurs touches, qui ne passent pas. Ah, t'as 4 invus, bah attends, c'est pas grave, j'ai les relancés. C'est des mécanismes qu'on a envie d'avoir en tyrannie. Des... et je pense que ça arrivera. À ouais, ça arrivera, c'est clair. Mais, mais voilà, pour le moment, ce n'est pas le cas. Yes. <rire> les amis, euh, vous étiez sur euh, Top Player Podcast, mais je te remercie de ta participation, c'était ouais, très, très cool. Euh, et puis, évidemment, euh, on te retrouve, on espère bientôt, euh, en vidéo sur Creative Wargame euh, pour un, ah, un, ouais. un nouveau rapport de bataille avec tes tyrannides ou même tes orques. Ouais, cool. Qui, qui sait ah, Je sais pas, je préfère mes tyrannides quand même. Ah, même bah... C'est cool. Euh... Ils vont pas remplacer mes tyranniques dans mon cœur. Hein. Voilà, on, on sait, on sait. Mais bon, on espère, on espère te voir chez Warc ou chez Franck pour un ouais, rapport de bataille. Moi, moi, je ferais bien une petite... Euh, ceci est une invitation, un petit retour à Manix contre moi et ses, ses orcs. Ouais, le match retour, carrément. On va essayer de, d'organiser ça avec plaisir. En tout cas, merci à toi. Et on se retrouve euh, très bientôt sur Tipeee, les amis, pour un nouvel épisode euh, du Top Player Podcast. Je vous dis ciao. À plus tard, aimé. Bye-bye.